Dans ce dernier chapitre consacré à la multidiffusion, nous allons parcourir les fonctionnalités d'un objet conçu à partir du Surround Panner. Vous trouverez un lien pour télécharger ce patch dans la description. Ajoutez le Surround Panner dans le rack contenant votre lecteur audio stéréo ou mono. Veillez à avoir bien placé un device 8 canaux à la sortie de votre rack. Et si besoin également le device destiné au sub. Cliquez sur l'engrenage en haut à droite pour accéder au réglage du SurroundPanner. Vous pouvez ainsi définir le nombre de haut-parleurs ainsi que leur positionnement. Une fois votre réglage effectué, vous pouvez le sauvegarder dans un preset et ainsi accéder rapidement à différentes configurations. Le SurroundPanner propose différents modes d'utilisation. Le mode basique permet de déplacer sa source sonore en manipulant l'objet directement avec la souris. Lorsqu'il est utilisé avec un fichier stéréo, plusieurs modes de symétrie sont possibles selon l'axe vertical ou horizontal. Si aucun de ces deux modes n'est sélectionné, alors les deux canaux seront positionnés au même endroit. Le mode draw, quant à lui, permet de dessiner une trajectoire directement sur le surunpanner et de l'exécuter avec un temps donné. Si la loupe est désactivée, alors la position de la trajectoire est contrôlée par la position du fader pause. Grâce à la grille et à cette option, il sera alors très facile d'automatiser des mouvements de sur -onde. Il sera également très facile de rappeler des configurations de trajectoire en positionnant des presets dans la grille. Grâce au concept de Binds, propre à usine, il va nous être très facile de récupérer la position de notre fichier audio pour piloter le fader de position du Panner. Éditons le patch de notre lecteur audio. Le module Sampler dispose d'une sortie donnant la valeur de position sur une échelle de 0 à 1. Tirons un câble depuis cette sortie et sélectionnons « Send to Databus ». Cliquons sur l'onglet Binds en haut de l'interface. On accède alors à la position de lecture de notre fichier audio. Il suffit alors de faire glisser ce bind sur le fader pause et ainsi asservir sa position à la position de notre fichier audio. Essayons avec un fichier d'une durée plus courte pour un exemple plus parlant. Merci d'avoir regardé cette série de vidéos, j'espère qu'elles vous seront utiles, en espérant vous revoir bientôt.